Y'a vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est 8h30 du matin, la saison 2 de Black Ops Cold War vient de sortir, ça me fait plaisir de vous retrouver dessus, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas sorti de vidéo sur la licence, pour plein de raisons, notamment le fait qu'elle m'avait un peu énervé, hein. j'étais pas très content avec la ligue, etc, machin, il m'arrivait de tilt, qui n'est pas une bonne chose, mais on est de retour, j'ai la voix un peu graveleuse, d'accord, donc euh, vous m'excuserez d'avoir la voix de, euh, comment s'appelle là déjà, le gros acteur qui allait allé faire... Euh, euh, Gérard Depardieu, voilà, donc euh, voilà, c'est pas grave, ça m'arrive, c'est les aléas du métier quand ils sortent des mises à jour à 8h du matin, je suis obligé de m'adapter frérot, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, donc... Comme d'habitude, on va aller découvrir cette saison 2. Il y aura deux vidéos qui vont sortir aujourd'hui de ma part. Une en classé classique avec du coup les nouvelles armes sur la nouvelle map de 6v6. Donc on va aller euh, découvrir ça ensemble. Puis une autre vidéo un poil plus tard dans la journée en jeu d'armes qui restera quand même un grand classique. Alors comme d'habitude, on va pas nécessairement découvrir très exactement tout le pass de combat ensemble. Je trouve ça pas super intéressant. Puis d'autres le feront mieux que moi. J'ai acheté le pass de combat puis suffisamment de paliers pour avoir la nouvelle arme, hein. donc euh, nouvelle arme, regardez, il y a cette mitraillette Golf, alors ça, ça, vraiment juste comme ça, juste à regarder, j'ai l'impression que c'est mitraillette un peu à la MAC 10 avec grosse cadence, t'as les ouf, et euh, il y a un nouveau fusil d'assaut également, hein, un fusil d'assaut qui a l'air d'avoir une très grosse cadence également, regardez, le Phara 83, j'aime bien le nom, voilà, et j'aime bien sa gueule aussi, il ressemble à pas mal d'autres fusils d'assaut, et, euh, et voilà, et pour le reste, plein de petits trucs, des codes points, tout ça, machin, de toute façon, moi j'avais fini mon passe de combat depuis tellement longtemps que de l'air Activision Merci de la nouveauté, je suce. Bref, du coup, on va aller sur la nouvelle map, Apocalypse 24-24, la mise à jour. Et ici, c'est parti baby. Let's go baby. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Apocalypse, la nouvelle map. Au début, quand j'ai vu leur petit délire jungle et tout, je me suis dit, oh merde, ils vont nous casser les couilles avec un remake de jungle qui est loin d'être euh, ma map préférée à remake. Quoi, je me disais qu'il y avait mieux, donc euh, J'avoue qu'au début, ça me faisait un petit peu chier, mais en final non ça, ça, ça provient un peu de l'ambiance apocalypse, etc. Et ça rend assez bien. Ou en tout cas, ça rend pas mauvais. Oh non, mais DMR player, jure comme ça, là. Toi, tu t'es levé aussitôt le matin pour aller jouer à la DMR. Mais frérot, restez sur Warzone, c'est toujours ce que je vous ai dit. Ne... Ne venez pas en multijoueur, nous pompez l'air, bande de chiens. Bon, vous allez bien ou quoi Je... Gameplay, nouvelle arme sur nouvelle map. Ça, vraiment, c'est le classique, comme quand j'avais sorti un gameplay. Ah, à la grosa en oh, début de saison. On est sur un match à mort par équipe, d'accord. Euh, alors déjà, bon, je le dis au début, comme ça, au moins, c'est fait. Euh, je trouve ça très, très, très dommage de n'avoir qu'une seule map de 6v6. Alors, je sais qu'en général, tu vois, ils font un remake. Il y a également... Les Nouveautés en cours de saison, mais après le dire, c'est quoi? C'est que par exemple, lors de la dernière saison, attends, hop, on a eu Raid. Let's go, série 3, série 3. On a eu Red plus euh, du coup The Pine et ensuite dans la saison Express. Là on a Apocalypse et... C'est tout. <rire> tout pour l'instant, c'est assez dommage quand même parce que moi je suis là en mode... Ouais je donnais nous à bouffer les mecs, il nous en faut plus. Même il nous faut plus aussi de, de nouveaux trucs dans la mesure où en fait là si on regarde Black Ops Cold War 4 nouvelles maps, donc euh, ok très bien par rapport au début du jeu. Nuketown, Express, Red, The Pine. 3 remakes sur 4. Bah 5 maintenant, donc enfin... Euh, une nouvelle avec euh, avec Apocalypse tu vois mais franchement c'est pas assez alors pour l'instant cette saison qu'est-ce qu'il y a dedans il y a euh, des nouveaux modes, alors, notamment le jeu d'armes qui va faire plaisir aux plus anciens d'entre vous, à hein, moi aussi alors moi pour être honnête il euh, y a un truc que j'ai jamais compris c'est pourquoi un truc qu'ils avaient il y a 10 ans donc à savoir le mode caillou et bâton euh, qui était absolument excellent le mode caillou et bâton pourquoi est-ce que ce n'est jamais euh, revenu donc ça c'était les matchs à Paris de Black Ops 1 avec euh, caillou et bâton une balle chargée et compagnie des petits... Petit mode fun, franchement qui passait super bien. Oh la machine de mort, nouveau streak. Donc il y a. Oh non, j'ai tellement foiré ma machine de mort, les mecs, j'ai trop le seum. <rire> en même temps, en fait, elle a un retard au démarrage. Donc attendez, déjà on va parler des matchs à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ont jamais vraiment réimplanté Total Ça, je trouve euh, bah, ça nul en fait, simplement. Ça, quand vous avez. Façon de dire, quand vous avez une bonne idée, exploitez là les mecs, quoi. Attends. Mais wesh, ouais, ils vont me casser les couilles comme ça Reviens oh, petit. Je campe, là. Zach, il campe devant un hôtel en plus, quelle honte. Zach campe devant un monument aux morts. Vraiment, j'aurais campé partout dans ma vie, frère. Attends. Ah oh, non, je me suis fait laver, c'est dommage Donc déjà, voilà, nouveau mode jeu d'armes. Alors, ils auraient pu ramener d'autres modes, une balle chargée, compagnie, ils l'ont pas fait. Bon, va bah d'accord, ça fait chier. Et à côté de ça, deux nouvelles armes. Euh, donc, euh, une AR, une SMG. Donc, euh, celle que je suis en train d'utiliser, là, la petite Phara 83, elle a l'air tellement puissante, frère. En fait, c'est une euh, fusil d'assaut. Enfin, c'est un fusil d'assaut qui, je pense. Ouh, ce que je t'ai mis, toi. Toi, tu t'es fait laver, toi. Lavage à 90 degrés à 8h45 du matin. Toi, tu vas aller, tu vas aller voir ton chef, tu vas te dire T'as bien dormi cette nuit non non Parce que quand je me suis fait laver, je me suis fait démonter par un mec qui fait 105 kilos, Ça grand bien la pute. Quand je parle, j'ai les fèves dans la bouche, mon pote Épiphanie. Directement en... <rire> en direct de ma Google, mon frère. Ah là, attends. Qu'est-ce qu'il campe Ah, regardez, il un qui campe, je crois. ouais, ça y est, ils ont trouvé les glitch les mecs. Ils ont trouvé les glitch Donc, de nouvelles armes. Il y aura également un nouveau sniper. Donc, je crois, quatre nouvelles armes en total sur cette saison. J'ai hâte de voir euh, bah, aussi un remake. Hein. Euh, ce serait cool. Alors, ce serait encore plus cool si pas Jungle ou Firing Range, quoi, tu vois. Genre, j'aimerais bien un truc un petit peu original. Mais ça, nous en avons déjà parlé. Et euh, à côté de ça... À côté de ça, cette Phara 83 est très chatcheuse, les amis, je trouve, parce qu'elle est euh, bah, un peu comme la Grosa en fait. C'est un fusil d'assaut avec une grosse cadence et en fait, si elle est bien réadaptée sur Warzone, je pense d'ailleurs en ce moment, je prends vraiment du plaisir à jouer à Warzone. Je, bon, je sens forcément savoir ce qu'il y a pendant la saison 2. Euh, J'avoue que j'ai pas trop, trop suivi. J'ai cru, cru comprendre que Verdansk n'allait pas être transformé, quoi. Mais un fusil d'assaut X forte cadence peut forcément donner du sale. Et là, regardez là, avec le kill que je viens de prendre, frère. Grosse cadence, puissance, peu de recul. Ça a tout d'une arme qui peut être putain de toxique et si elle est bien réadaptée dessus, j'en connais qui vont faire des cauchemars. Ça peut s'imposer comme une nouvelle méta et on se rappelle déjà la dernière fois quand euh, ils avaient ramené une nouvelle map à ah, la saison 1, euh, à savoir la Mac 10, cette nouvelle map, enfin cette nouvelle arme... Aïe, ah, aïe, ah, aïe ah, ah. C'était, pardon, transformé en nouvelle méta et encore joué à l'heure actuelle. Donc, autant de dire que... En termes de réussite, on est plutôt sur un oui, et il y en a un là devant moi, il y en a un, un devant moi, et un à gauche là, il est en dessous le chien. Oh je me suis fait laver, je me suis fait laver, fuck sake mec, je pensais que j'allais pouvoir réussir à l'avoir, donc hâte de tester cette phara 83, Attends, c'est quoi pour la fin de la, fin de la meuf que je vais tester Hop. J'ai testé la nouvelle SMG, juste pour voir, là, comme ça, pour la fin de la map. En plus, j'ai bientôt ma machine de guerre, donc quand je vais... Ça vole. En fait, c'est une machine de guerre qui n'est pas la nôtre. On va aller en dessous. On va, aller... on va se cacher. À côté de SBM Strash là. Il y a moyen de s'en sortir. Hop. On push chez eux. On est bien. Donc, ouais, pour l'instant, cette saison 2 euh, respire pas forcément la joie. Mais ça fait plaisir, quand même, d'avoir nouveau Season Pass, nouvelle map, nouvelles armes avec un S. Hâte de tester le nouveau sniper. Cette... Je sais que mes gens snipers se sont souvent sentis lésés cette saison. Peut-être que ça vous fera plaisir. Attends, attends, attends. Oh, déjà le viseur de base ressemble à... Ok, ok, ok. Nul, nul, nul, nul. Il n'y a pas besoin de 150 ans. Oh, avec des accessoires. elle peut être bien. J'ai dit nul. Cette arme vient d'être déclarée nulle par le comité de sélection et de jugement des nouvelles armes. Euh, franchement, nulle. J'entendais. Oui, enfin Putain, j'ai tiré de partout pour avoir qu'un kill. C'est horrible. Attends, attends, Regardez, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Ah, let's go. Je, je pète mon duel. Je pète ma bière, je pète ma bière. Regardez, 92 à 88. Hein, c'est loin d'être gagné. Hein. Il y avait 88, 87 à l'instant. Ça va être là. Ça va être devant moi, là. Non. Comment vous campez Comment vous campez Comment vous campez c'est pas très sympa, ça, quand même Attends, attends, attends, je veux gagner, je veux gagner. I want to win. Voilà, monsieur. Vengeance. Vengeance de Kaznani. Vengeance de Kaznani. Attention. 95, 92. 95, 94. Alors, alors lui, lui il a mis du sale avec son petit peu pont. on va pas se le cacher, ouais ok ok il méritait <rire> S'il l'avait pas eu ça aurait été honteux mais le petit truc pour finir la game ça a été cool Du coup petit récapitulatif des nouvelles choses sur ce jeu des nouvelles armes Donc la, euh, la SMG qui m'a pas convaincu La Phara 83 Nouvelle fusil d'assaut Qui a quand même L'air assez cool Nouveau season pass nouvelle, euh, Nouveau mode Donc le jeu d'armes ça, ça sera sur la deuxième vidéo Qui va sortir aujourd'hui La nouvelle map au final Me plaît plutôt bien Je la trouve vraiment Carrément pas mal Là je l'ai joué, Ça fait déjà deux fois Que je la joue euh, avec plaisir Je la trouve plutôt bien foutue Donc why not Ça fait plaisir Et euh, surtout je vais répéter un truc Parce qu'Activision Ont l'air de, de À des moments Voilà de pas bien le saisir Donnez-nous À manger une map en plus. Une, au moins. Et ça rendra peut-être la saison encore plus digeste, même si on sait qu'il y a des mi-saisons. Frère, quand elle dure deux mois, au bout d'un moment, tu te doutes bien qu'on va pas grailler deux mois avec trois cacahuètes, quoi. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous